Viens en cambici. Bon. Viens en cambici. I have -y. no ammo. Is there a weapon here? I have no ammo. No ammo. No ammo too, my friend. We have to survive. No, no no no no no. Just man, I have no shield, I have no shield man. I hear I hear people I hear people No, no. you hear people? It's bot. it's bot maybe I, I don't know. No, il est rentré, il est rentré, ce con Il est rentré <rire> Ça a marché gros Ça a marché <laughs> Le code de témoin Il est fils de pute Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi Quoi No, you coming back, you uh, Yeah man, I have self revive, motherfucker, yeah motherfucker You never kill me, you never kill me, 40 seconds, fuck you man you... Ça c'est une bonne nouvelle, je l'entends plus. The uh, go go go on the top uh, comment comment on dit comment on dit euh, toi en arabe Star ah, ça, ça, ça, ça, ça, yes, ça, ça, Yes, ça, ça, ça, Yes OK, OK, oh, là, la yep. ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Ouais, toi. Tu vas jouer à fond Regarde. Ah je vais essayer hein. franchement à 10% Y'a un mec qui arrive derrière toi en parachute, en l'air la... Me tire pas dessus, je le fume ouais. Arrête, euh, arrête, tu m'as toujours Pour ça je te fais toujours Oh non Ah là c'est terminé poulet, hein. je vais t'égorger. Hein. Non, non <rire> Hello If you sing a song for me, I don't kill you. Drop money and I want Maria Carey, please. It's a Christmas song, please. Christmas? Sing, my friend. What? What? I don't. You want me to sing or what? Take this money, bro. I'm joking. Okay, okay, no, no, no. I'm don't kill you. I'm don't kill you, okay? You promise? We, oui, we oui, friend, we oui, friend, my friend. What the fuck? Brouwer you dead? Non. Je t'aime. C'était mon ami. il a sauté. Personne ne l'avait vu venir. Personne n'avait vu ce comportement. Allô? hello where are you i'm on the top and you in the kitchen don't shoot man okay i come with a weapon man okay don't fire man don't fire <laughs> <laughs> <laughs> oh, <fucker>. <laughs> <laughs> Comment je fais pour pute <rire> Mec t'es horrible frérot t'es horrible Ouais, but am, I'm not on uh, lance Oh Y'a chaud à serrer Chaud à serrer Ouais c'était... Chaud à couilles Je vais te bouffer les couilles Chou Wow. Trop puissantes les extadières. I Je pense que je prends trop d'extasies, bro Hello Oh Don't shoot Don't shoot Don't shoot Don't shoot Let's go kill Masto, my friend Let's go kill Masto Don't shoot Don't shoot, my friend. Don't shoot. Don't shoot. It's okay. It's okay. Don't shoot. Don't shoot, my friend. Let's go kill my together. No, no, no. Peace, peace, peace, peace, peace, peace. Don't, Don't shoot. shoot. Don't shoot. Oh, shit. Yeah, yeah. Yeah, no problem. No problem. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Woo! Oh, GG, guys. Yeah. Oui, Champion of Warzone solo, <rire> let's go! Donc oh. tu passes, te plaît! Attends, à quoi? Je, attends, te attends, je, je te ranime, je te ranime, attends. attends! Oh merde, je te merde, attends, attends! Ah ouais? Non, je t'ai te... pensé à Autoria. T'as encore une Autoria ou pas? J'ai appelé à lancer une game et je tombe sur toi. Genre, je vois tout le monde qui dit Chouacha, j'ai pas aimé du Je, je t'ai vu l'écrire aussi. T'as même dit Wool ouais. là. Du coup, je du t'ai fait confiance. Mais... <rire> je sais pas que t'étais là. Tu l'as vu la comédie de Romeo et Juliette Non. Euh, malgré qu'il l'aime. Allo Allo Allo Yeah, man Hey, bro, are you okay Hello? Yeah, it's okay. Man, I. I just want smoke weed with you bro. Yes, yes. No. Vite, vite Bro, where are you? Cállate, gilipollas. Es que no me, no me jodas. No, no porque <coughs> <coughs> me han pero un tiro ya. Eh, hey, puta. ¡Hola! Eh, hey, puta hola dice. Puto moro. Eh, hey, you puta, puta. Guten uh, Oh man! Yeah, oh no, man! No, I'm knock! I'm knock! I'm knock, rock learn! I'm knock! I'm not- I'm knock! I'm knock! no knock! No, no, no, no, no, no, no shield! No okay, shield. I, I, I, okay. you have Look, hey. listen, look, listen, look, listen! I didn't shoot my teammate was it? I didn't want to shoot. I swear, I swear my mate shouldn't shoot it at you. Can I revive myself? I to shoot. Man, sing! Revive and sing and it's okay. Okay. <laughs> no, I'm not a bitch and shoot me. <rire> bon il est mort en homme hein frérot Il a dit je suis pas une salope <rire> Oh c'est trop frérot Non Oh derrière le bar oh oh oh T'as de la poudre Non j'ai pas de poudre T'as quoi on stock là Dis moi ce que tu veux là mon logiciel La weed mais pas de chaîne de sur un bas de sky Je l'ai amené si tu veux D 10 g bah, Je la touche à 5 chez sky En France ici. On négocie pas avec le négociateur. It's a beautiful day. It's It's beautiful day. Yeah, you're <rire> singing good. Hey thanks <beau>. Oh. <rire> I'm back for you, Dante. Dante, Dante, shut the fuck up, man. Dante, what is that, Dante? Dante, it's my dick on the door. C'est Oh you a bad boy Dante. You a bad boy. Hello? Hello, hello, hello. Oh man, yes, lost mic. Hey, who are you from, my friend? I'm from Norway. Oh Norway? way. I don't like Norway. Regarde, je pose mes armes. Là, tu poses rien, t'as me crispes, tu me cris, je suis tendu, mon frère. Eh non, ok, ok, okay. viens sur la voiture. Tu prends mes armes ou pas, tu mes non, armes tu pas non, tu prends pas d'armes, viens dans le coffre. C'est ta, pla... ta place dans le coffre. Pas sur le... pas sur le toit de la caisse, dans le coffre Voilà, c'est ta place. Moi, oh, je te propose un truc. Je prends mes armes, je te tue pas, tu es tous les autres. Moi, je te propose un truc, tu bouges du coffre, je te fume. Pourquoi oh, t'es cru dans GTA, toi On n'est pas dans le GTA. Là, t'es dans un coffre de bagnole. Si tu veux pas que je te fume tu calmes Attends, je bois ma bière Comment ça, tu bois une bière Tu en une Non Je te fume Vas-y Donne... Oui. C'était au magasin. C'est ok, c'est okay. Tu peux bouger Regarde la caméra Regarde la caméra quand tu danses Elle est derrière toi, derrière toi la caméra C'est derrière toi, mon cousin Ouais, c'est ça Fais le beau, vas-y, fais le beau Move, move, move, ma gueule Fais ce que tu dois faire Genre euh, à chaque fois tu craches On me parlait Ah <rire> faut voilà, que je le règle oh, attends, chaud, nous... la vie de ma mère La vie de ma mère y a chaud mec. La vie de ma mère gros y'a chaud achat Oh chaud Oulah Le Twitter Le t'es de Euh je... <rire> Espèce de sombre fils de pute.